C'est toi aujourd'hui qui parle C'est toi Ou c'est toi Jumpy Non plus Non, <rire> bah alors c'est toi alors. <rire> Bonjour Bonjour Une petite vidéo aujourd'hui pour vous partager un petit, un petit moment de la journée. Euh, aujourd'hui j'ai été chez le docteur parce que j'avais un petit souci, rien de grave, hein, mais bon, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. <rire> mais, et tu vas arrêter oui, on est en on est, on est, on est sérieux là ça fait toujours euh, quelque chose de savoir quand on va au docteur. On n'y va jamais pour une visite de courtoisie, en général. Et donc, euh, j'avais euh, quelques petits soucis et j'ai fait la grosse bêtise de, euh, mettre, de taper mes symptômes dans Google et d'aller voir sur les forums ce que disent les gens par rapport à ça, voir si certaines personnes... Euh, avaient les mêmes symptômes que moi et il ne faut pas faire ça, vraiment on le sait, je le sais, je le sais qu'il ne faut pas regarder ces genres de choses mais parce qu'on a... qu préfère, c'est plus facile d'aller sur internet que d'aller chez le docteur, déjà on ne paye pas 23 euros et ensuite on... voilà, mais bon je me suis fait mes films et je suis quand même contente d'avoir été chez le docteur, d'avoir fait la démarche d'y aller parce que euh, du coup je suis rassurée et et surtout, n'allez pas voir ces forums parce que ça inquiète plus qu'autre chose. Euh, J'étais vraiment déboussolée parce qu'il y a plusieurs avis forcément. Et c'est comme ça pour la vie. Quoi. Avant d'aller voir euh, sur euh, des forums, parce qu'il y a des forums vraiment pour, euh, pour tout et n'importe quoi maintenant. Et avant d'aller voir sur internet euh, euh, vos petits problèmes de vie, vos petits soucis, vos petits tracas... Mais euh, plutôt aller voir un spécialiste ou carrément des amis qui seront de meilleurs conseils que les forums sur Internet. Voilà Bonne journée